Salut, je m'appelle Danielle Durazo et je suis un ancien employé du service des affaires étrangères au département d'État. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'être votre modérateur pour la conversation sur GIST, l'innovation globale à travers la science et la technologie. On va parler également du perfectionnement de l'argumentaire de vente, tuyaux et conseils. Si vous ne connaissez pas le terme pitch, il s'agit de présenter, de décrire les caractéristiques de votre production, de vos innovations, de vos inventions ou de vos idées. Vous pouvez vous joindre à la conversation d'aujourd'hui en envoyant vos questions et commentaires à travers l'espace de conversation Chat Space, à travers la vidéo, à travers Twitter, hashtag GIST Tech Connect. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue à notre panel d'experts. Michel Massina, PDG de la Société Explora internationale de formation et consultation et co-auteur du livre Décoder Silicon Valley. Nous avons également Jenesh Sina, ex-finaliste -ex du concours Catalyseur GIST et fondateur de la start-up financière pour l'éducation en Inde, Giandan. Nous avons également Janine Elliott à travers Chatspace, un officier de programmation à VentureWell pour les euh, programmes d'innovation. Nous attendons également que vous nous envoyiez vos questions. Je vais d'abord vous demander d'expliquer la valeur et l'objectif du pitching. Janesh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous avons besoin du pitching pour traiter avec les partenaires, les clients, les investisseurs. Il est impossible pour une société de fonctionner sans avoir besoin de partenaires, de clients et d'investisseurs. Il est donc important de connaître l'approche adéquate pour améliorer, perfectionner l'argumentaire, le pitch. Et cela est fondamental. Et ce que je tiens à signaler ici, c'est que vous-même, déjà, vous vous chargez de la présentation en tant qu'individu, mais il y a également un processus de présentation qui est très important. En préparant votre pitch, vous devez vous poser la question pourquoi d'autres personnes vont s'intéresser à votre produit et quel est le contexte à cet égard. Il faut donc connaître votre audience, c'est très important, et... Il ne faut pas toujours utiliser le même pitch pour des audiences différentes, même si on le fait souvent, que les audiences, en fait, accordent une valeur aux produits pour des raisons différentes. Donc il faut procéder à des recherches, utiliser LinkedIn ou d'autres outils. Il faut connaître les problèmes de vos partenaires et de vos clients, et cela est fondamental pour essayer de pouvoir répondre à leurs questions. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'intéresser à votre produit Et dès que vous êtes capable de répondre à cette question, vous allez pouvoir améliorer votre pitch et cela vous permettra de gagner leur confiance. Et donc, comme vous l'avez dit, il est très important d'abord de préparer, de faire ses devoirs, comme on dit, pour savoir quels sont les besoins des clients, quels sont leurs désirs, si vous voulez. Michel, est-ce que vous pouvez également nous dire de ce que le pitch est pour vous et pourquoi il est important? Lorsque on démarre une société au tout début, il faut être capable d'être clair quand on parle de ce qu'on propose aux clients. Comme Janesh l'a dit, il faut voir également quel est le rôle de vos partenaires dans la construction de votre compagnie et puis également vos investisseurs, si vous avez besoin d'investisseurs en capital. Janesh a tout à fait raison. Il faut savoir quelle est votre audience. Il faut pouvoir établir une connexion affective avec vos clients. Il faut également avoir fait vos recherches, avoir préparer à l'avance pour savoir quels sont leurs besoins, comment connecter, comment établir une connexion. Il y a également d'autres choses liées au pitch. Ce n'est pas uniquement un contenu que vous présentez dans vos diapos, par exemple, si vous avez une présentation en diapo, mais il faut également pouvoir présenter un contexte pour le message qui est le vôtre pour avoir un impact. Est-ce que, par exemple, vous avez un impact dans les différentes bornes dans le cadre de votre travail? Il faut que l'audience comprenne pourquoi vos arguments sont importants. Il y a également le contenu des diapos. Il y a également le style personnel, la manière à travers laquelle vous communiquez, vous interagissez avec votre audience. Donc il y a plusieurs éléments qui sont liés au contenu et puis au contexte, à la forme, au style. Et tout cela peut vous permettre d'avoir le pitch adéquat pour les investisseurs, les partenaires et les clients. Et donc le pitch est assez complexe. Il y a plusieurs composantes, qui doivent en faire partie pour vous adresser à une audience en particulier. Je vous remercie à tous les deux. Nous allons également demander à notre panel d'experts de nous expliquer comment les entrepreneurs peuvent se présenter, présenter leurs idées et leurs projets aux investisseurs, aux clients et aux partenaires potentiels. Nous avons également eu un sondage sur les médias sociaux avant notre programme, il y a quelques jours. Nous leur avons demandé, nous avons demandé en fait, quels sont les aspects du pitch que vous trouvez les plus difficiles Vous avez les résultats sur l'écran. La réponse la plus populaire était d'abord une des difficultés de s'exprimer en public, 25%. Et ce qui vient après le pitch, le suivi, en fait, l'interaction avec le client et l'investisseur sont importants. Est-ce que vous avez des réactions, Jeannette et Michel Michel, vous d'abord. En fait... Rien ne me surprend quant au résultat du sondage. S'exprimer en public, sans aucun doute, exige de la pratique, répétition et des réactions de la part d'audience, euh, amis. Par exemple, il s'agit de pratiquer. Parce que c'est un défi, en fait, on ne naît pas. Bon orateur, mais il faut pratiquer comme un acteur, par exemple, et s'améliorer. S'exprimer en public est un des principaux défis que nous avons tous et il faut s'y concentrer. Vous parlez de s'exercer, de pratiquer. Est-ce que parfois on pratique un peu trop et un pitch peut sembler peut-être le surfait? Je n'ai pas vraiment vu ça. J'ai peut-être eu l'occasion d'assister à 5000 présentations et pitch avec argumentaire. Et parfois, il peut être peut-être excessivement raffiné, mais l'objectif en fait est d'atteindre l'audience et d'avoir une réponse adéquate pour essayer de comprendre si l'audience vous a bien reçu, vous a compris. Il faut adapter vos réponses, le style, le contenu et donc, on en revient au point mentionné par Janesh, il faut connaître votre audience. Mais je ne crois pas vraiment à cet égard qu'un pitch soit surfait au point que cela devienne une forme de théâtre. Janesh, la première question est, est très importante. Comment simplifier quelque chose de compliqué, de complexe pour pouvoir atteindre l'audience Il faut y travailler. En fait, je crois que c'est un défi réel. Lorsque je, pré je prépare mes pitches, il faut être clair et on ne peut pas y échapper. Il y a bien sûr des individus qui ont de l'expérience. Et donc, la présentation peut différer. On peut avoir des films, des documentaires, des articles dans des quotidiens. Et donc, il y a des auteurs qui peuvent simplifier des idées complexes. En fait, lorsque le message est puissant, mais ne peut pas atteindre l'audience, nous avons un problème. Il faut que le message puisse être amélioré, raffiné, pour qu'il puisse toucher l'audience. Et il faut donc continuer à procéder à des révisions, peut-être des centaines de révisions, jusqu'à avoir le message adéquat qui puisse atteindre l'audience. Voilà, donc parfois on se rend compte que, on n'exprime pas le message de la meilleure façon possible. Il faut le polir et il faut l'adapter et le simplifier. D'accord, simplifier les idées complexes et cela peut prendre diverses formes en fonction de l'audience pour que l'audience puisse capter le message. Très intéressant. Je vous remercie à tous les deux pour avoir commenté notre sondage. Nous allons maintenant prendre quelques questions de notre audience en direct. Une première question Comment est-ce que le pitch destiné aux investisseurs diffère d'abord lorsque nous avons déjà reçu l'investissement ou lorsque nous essayons d'attirer les investisseurs Je vais commencer par répondre. Au niveau des investisseurs, nous avons un objectif. Ils ont un objectif d'abord, en particulier, il faut qu'il y ait des bénéfices au niveau de leur investissement. Et donc, nous avons un pitch en particulier qui doit être clair, bien articulé, pour parler des, de l'évolution de la société, de ce qu'elle a été capable de réaliser depuis votre investissement, comment vous, vous avez renforcé la valeur de la société. Donc, il faut également être capable de donner des projections. Nous sommes là, nous allons être là dans l'avenir. Comment évoluer et les investisseurs veulent comprendre cela les intéresse. Ils veulent comprendre également si vous avez la bonne équipe pour se charger de cette phase d'évolution de la société. Et en général, ce qui intéresse les investisseurs, les investisseurs, c'est en fait le rythme de croissance. Comment la société va évoluer Comment est-ce que moi, je vais finir par avoir des revenus, un bénéfice sur mon investissement donc, à ce niveau-là, il faut se concentrer sur l'aspect commercial pour encourager les investisseurs à poursuivre leur investissement lors de la deuxième phase. Notre audience à Monrovia a posé une question. Est-ce qu'il y a ici un lien en particulier pour ce qu'on appelle l'elevator elev pitch ou l'argumentaire ascenseur? Je ne sais pas si vous pouvez l'exprimer, Janesh, peut-être. Absolument. Parfois, vous avez un temps limité assez court lorsqu'il s'agit de présenter votre pitch aux investisseurs ou aux clients. Il est très difficile parfois d'exprimer de, une idée qui aurait besoin de 30 minutes en quelques petites minutes. Et c'est ce qu'on appelle ici le elevator pitch. La clé ici est d'essayer d'avoir des idées claires, bien exprimées, des propositions claires en un temps réduit. Nous avons peut-être cinq points importants dans une présentation normale, mais nous aurons dans le cadre d'un pitch à temps limité, par exemple, l'occasion d'en présenter un seul. Donc il faut pouvoir choisir, il faut pouvoir faire passer un message en un temps réduit. Un autre aspect important à cet égard est la possibilité ou la capacité, comme Janesh a dit, d'être très clair et d'utiliser, par exemple, un argument particulier et il faut savoir quel est l'objectif à travers ce genre de pitch en temps réduit. Il faut démarrer la conversation et il faut qu'il y ait un dialogue interactif avec votre audience, votre interlocuteur pour pouvoir, par la suite, peut-être entrer dans les détails. Donc c'est beaucoup plus... Euh, L'objectif est de démarrer la conversation. Tout à fait. Donc, le elevator pitcher, c'est en fait entre 30 secondes et 60 secondes. Et donc, il faut, il faut pouvoir avoir les priorités très claires et savoir où commencer pour démarrer la conversation. Je vous remercie encore une fois à tous les deux. Un autre groupe parle de euh, des financiers, en fait, des et voir quelles sont les informations financières que vous allez présenter. À cet égard, il faut être sélectif lorsqu'on parle aux investisseurs. Bien sûr, il faut avoir préparé, il faut voir quels sont ces investisseurs, s'ils sont les investisseurs adéquats pour votre société, à Silicon Valley, nous avons bien sûr des investissements pointus, donc des investisseurs spécialisés qui investissent dans un aspect particulier de la technologie. Et donc, est-ce qu'ils investisseraient dans votre société ou pas? Il faut commencer d'abord par voir quels sont les financements qu'ils proposent. Les financements mésanines, par exemple, ne sont peut-être pas adaptés à votre société, à une phase... Particulière. Donc, il faut avoir préparé, il faut connaître les investisseurs auxquels vous vous adressez. Ensuite, si vous avez des investisseurs qualifiés, la première réunion ne pourra pas fournir beaucoup de détails et d'informations, mais plutôt une idée générale à 360 degrés de votre société pour qu'ils puissent comprendre en gros quels sont les aspects différents des affaires dont vous vous chargez. S'il y a une deuxième réunion, ce qui est à espérer, et donc vous aurez la possibilité d'entrer dans les détails et de donner une idée des finances de la société. Janesh, vous voulez ajouter quelque chose Deux points. Les investisseurs, à cet égard, doivent être capables d'avoir une projection de ce qui va arriver dans l'avenir pour votre société. Donc il faut expliquer pourquoi vous avez des projections. Est-ce qu'elles sont fondées Est-ce qu'elles se basent sur quelque chose de concret C'est important. Et deuxième point dont Michel a parlé également, il faut se concentrer sur ce que l'investisseur recherche en particulier. Il faut avoir les chiffres, il faut pouvoir également les justifier sans entrer dans trop de, dé, dans trop de détails. Et c'est dans la deuxième phase qu'on pourra parler du modèle financier. D'accord, donc encore une fois, il faut adapter le volume d'informations aux audiences et aux investisseurs. Une autre question également, quels sont les tuyaux que vous avez au niveau de la technologie, si vous n'avez pas également un brevet d'invention. Michel, peut-être Bien sûr. Encore une fois, il faut connaître votre audience. Si vous connaissez votre audience, vous allez pouvoir déterminer combien d'informations confidentielles peuvent être partagées avec une personne ou un groupe de personnes en particulier. Je crois que chaque investisseur, si vous vous adressez aux investisseurs, ont besoin de comprendre quel est en particulier cet élément fondamental de votre société, de votre stratégie de commercialisation. est fondamental. Donc lorsqu'il s'agit d'une technologie en particulier sans brevet, il faut être très prudent. Il faut savoir quel volume d'informations vous pouvez partager. Il faut qu'il y ait parfois également des accords de confidentialité signés avec vos auditeurs parce qu'il y a des réunions avec plusieurs sociétés dans le même secteur et donc parfois ils comprennent très bien quels sont les principaux acteurs et quelle, quelle est la valeur ajoutée qu'une société peut apporter au marché. Il faut connaître encore une fois votre audience, il faut qu'il y ait de la confiance mutuelle Et il faut savoir combien d'informations vous êtes disposé à partager et à quel niveau du processus cela serait adéquat. Donc c'est du cas par cas, en fait. Il faut utiliser également votre jugement, votre jugeote pour savoir ce qui est adapté. Merci, Michel. Question suivante. Gustave demande comment un entrepreneur de l'Amérique latine peut expliquer un argumentaire, un pitch dans un autre pays comme les États-Unis. Et cette question, je crois, peut être également adaptée à plusieurs autres régions. Lorsque vous avez à présenter un pitch à des investisseurs d'autres pays. Janesh. Oui, il y a quelque chose en fait que nous faisons d'habitude nous avons, par exemple, des partenaires aux états unis Quelque chose me vient... Enfin, une ou deux idées. D'abord, créer des réseaux. Il faut d'abord commencer par renforcer la confiance mutuelle. Il faut essayer d'abord de se connecter à des personnes qui sont désireuses de nous connaître. Nous essayons de savoir d'abord également qui notre programme peut intéresser. Donc nous établissons un contact et à ce moment-là, nous, commen nous commençons à essayer de mieux connaître l'audience dans l'autre pays. Pourquoi est-ce que ce qui se fait en Amérique latine pourrait les intéresser Est-ce qu'il y a des problèmes dont ils souffrent que vous pouvez résoudre Donc il faut commencer à comprendre cet aspect, puis établir le contact. On peut également avoir recours à LinkedIn pour établir un contact avec des individus. Cela est très utile également. On peut également avoir un paragraphe sur la valeur ajoutée que notre société peut apporter. Je vous remercie, Janesh. Très intéressant, Michel. Tout à fait. Ce n'est pas facile de présenter euh, votre société à quelqu'un dans un autre pays si on n'a pas visité ce pays, si l'on ne connaît pas les problèmes, les difficultés du marché de ce pays en particulier, des problèmes de vos clients. Donc peut-être qu'il faut, qu faut visionner des interviews avec des clients qui correspondent à votre profil, avoir des discussions avec eux pour être sûr, par exemple à travers Skype, pour voir si vous comprenez en particulier les problèmes qu'ils rencontrent dans leur marché, et les lacunes potentielles que vous, pouvez, vous pourrez remplir et puis mettre au point un profil pour mieux comprendre le marché afin d'avoir plus de confiance en soi pour que la présentation à des clients dans d'autres pays soit plus efficace. Il faut comprendre également quelle est la meilleure façon de présenter votre valeur ajoutée à travers Skype, à travers une vidéoconférence, et dans quelle langue, une deuxième, troisième langue, etc. Donc cela n'est pas toujours facile de procéder à une présentation dans une autre langue. Marquez del de Salvador demande combien convient-il de parler de soi-même à un investisseur dans le cadre d'une start-up, par exemple. Pas mal, je crois, lorsqu'il s'agit d'investir dans une société ou dans une idée en particulier, il faut pouvoir parler de l'idée de la société. Mais ils vont poser la question. Vous avez une idée. D'autres ont peut-être la même idée, mais pourquoi est-ce que vous est-ce que vous par exemple, vous seriez plus efficace que d'autres Et donc il faut à cet égard signaler vos points forts. Il faut leur dire clairement que vous êtes vraiment déterminé à résoudre ce problème en particulier. Michel les investisseurs et les clients veulent savoir, comme Genesh l'a dit, si vous, vous êtes vraiment l'équipe adéquate pour passer à la mise en exécution. Donc, il faut, euh, par exemple, parler de votre connaissance, en particulier de vos partenaires. Est-ce que vous êtes allés à l'école ensemble Est-ce que vous avez travaillé dans la même compagnie Est-ce que, par exemple, vous avez une histoire très longue une histoire commune, vous avez travaillé ensemble pendant longtemps, vous êtes des amis, comment vous communiquez ensemble et donc cela réduit les risques pour un investisseur en particulier. Cela évite des problèmes au sein d'une société et les conflits personnels. Et puis, qu'est-ce que l'équipe a déjà accompli par le passé? Est-ce qu'ils ont... Euh, mis d'autres produits sur le marché, d'autres logiciels qui ont été capables de résoudre des problèmes Est-ce qu'ils ont une expérience dans une partie en particulier ou dans un groupe sur le marché Donc ce que vous avez déjà réalisé, les relations entre les fondateurs de la société, la distribution des rôles, des responsabilités au sein de la société, tout cela est très efficace. Et où est-ce que les membres de l'équipe ont déjà travaillé dans de grandes compagnies, dans de plus petites startups, par exemple Est-ce qu'ils ont une expérience dans une catégorie en particulier Il y a plusieurs facettes, en fait, dont on peut parler pour mettre en exergue la valeur de l'équipe. Parce que lorsque vous avez une équipe de qualité A plutôt que de qualité B, cela est bien sûr plus intéressant pour les investisseurs. Et c'est là le point important. Il faut donner une image de l'équipe qui montre que vous êtes les meilleurs. J'ai peut-être quelque chose à ajouter à cet égard. Lorsqu'il s'agit de votre équipe, les investisseurs veulent comprendre lorsqu'il y a un problème, comment vous pouvez le résoudre. Et cela ne dépend pas de l'idée, mais dépend de vous, de vos qualités, de votre interaction au sein du groupe. Et cela est fondamental. Très intéressant, en fait. Donc, parler de l'équipe et des fondateurs, et cela a pour objectif, entre autres, d'établir une confiance mutuelle, de convaincre les investisseurs qu'ils peuvent faire confiance à l'équipe, aux fondateurs, parce qu'ils sont capables de résoudre les problèmes et de mettre en exécution des idées valables au pour le compte de la société. Très intéressant. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans le cadre d'une conversation sur le perfectionne, perfectionnement de l'argumentaire de vente ou du pitch. Et vous pouvez soumettre vos questions à travers le chat space ou Twitter avec le hashtag GIST. Tech Connect, Michel, quels sont les dix points s'il faut choisir dix points importants pour que le pitch soit un succès pour les investisseurs? La partie la plus importante du pitch consiste à savoir si vous avez une présentation claire au niveau de votre marque. Cela est très important. Et puis, comment articuler, exprimer les problèmes dont souffre le marché, le profil des clients, les problèmes des clients et comment les placer dans un contexte économique et puis quelles sont les solutions que vous proposez pour ce genre de problème, pourquoi votre solution va fonctionner, pourquoi elle est différente, quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte à votre client. Ensuite, il faut se concentrer sur le marché, le profil du client. Janesh a dit à plusieurs reprises, il faut connaître le marché, le volume du marché. Si vous avez des opportunités dans un marché plus large, plutôt que pour un nombre réduit de clients. Et puis la distribution également. Votre produit ne se vend pas tout seul. Comment accéder au marché Y a-t-il des canaux Y a-t-il des services, un soutien Comment donc atteindre le marché Tout cela a un impact sur votre modèle d'affaires et vos revenus. Les investisseurs veulent savoir quel est votre modèle. Comment allez-vous en fait faire de l'argent Et est-ce qu'il va y avoir des revenus à long terme, durables Et puis il y a la concurrence Comment est-ce que vous vous comparez à vos concurrents Est-ce qu'il y a d'autres parties qui règlent ce genre de problème Est-ce que vous êtes meilleur Et est-ce qu'il faut à cet égard entrer dans le détail Nous avons également parlé de l'équipe. L'équipe, c'est très important. Qui sont les principales personnes Et quel est également leur background Comment est-ce qu'ils font pour atteindre le marché Ensuite, les, les jalons les objectifs financiers, techniques, quels résultats avez-vous accomplis et quels résultats souhaitez-vous accomplir Et dernièrement, quel est l'aspect financier de votre société On veut comprendre la taille de la société, son rythme de croissance, sa, la liquidité nécessaire et euh, les présomptions de base pour ce qui est de euh, l'aspect financier, donc le cycle de vente, le temps moyen d'accession à la clientèle. Vous pouvez donc présenter ces 10 points en 5 minutes. Ce n'est pas facile, il faut s'entraîner, mais c'est tout à fait possible. Merci, Michel. Euh, il s'agit ici euh, d'une liste très complè complète. Nous allons passer aux questions des participants. On nous pose la question de Nicaragua. À votre sens, qu'est-ce qui est plus important pour un bon pitch De bien connaître son public ou la description de votre service ou de votre produit, à proprement parler Jenesh si je devais choisir, alors c'est difficile. Je dirais qu'il faut connaître son public. Si vous connaissez les personnes à qui vous vous adressez, vous connaissez euh, leur expérience, vous connaissez leurs problèmes, même si vous ne connaissez pas exactement la solution vous pouvez structurer la réponse par rapport au public le pitch qui est la première réunion vous essayez de faire en sorte que le consommateur le partenaire l'investisseur reste investi pour ainsi dire c'est une idée qui m'intéresse beaucoup voilà euh, l'idée. Et ensuite, c'est à eux euh, de prendre cela en compte. Michel, vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Il faut bien connaître la, les personnes auxquelles vous vous adressez et à partir de là, tout semble plus naturel parce que vous comprenez les intérêts, euh, les perceptions, les convictions. Cela rend votre pitch beaucoup plus aisé. Passons à une question suivante. L'ambassade de Mondrovia pose la question suivante. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner pour ce qui est d'expliquer les aspects techniques à des clients non techniques? Je vais répondre, si vous me le permettez. Ma suggestion est la suivante. Commencez toujours par décrire votre entreprise de manière à ce que votre grand-mère puisse comprendre. Ce que vous avez... Donc, à l'esprit, c'est l'image de votre grand-mère quand vous commencez à expliquer ce dont il s'agit. Ensuite, l'étape suivante, c'est de bien comprendre les personnes à qui vous parlez. Vous devez voir si le public est réactif. Et si la compréhension est bonne, vous pouvez passer à un niveau supérieur de complexité. Commencez donc toujours à un niveau de base de référence et vous pouvez monter d'un cran. Mais si vous commencez tout en haut, et que vous redescendez, eh bien là, c'est une stratégie qui vous est vouée à l'échec parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez perdre votre public au fur et à mesure des éclaircissements que vous allez fournir sur votre produit ou votre service. Donc, gardez l'image de votre grand-mère. C'est intéressant parce que vous nous dites qu'il faut lire la réaction du public. Ce n'est pas simplement une question de préparation au préalable, mais c'est quand vous êtes sur place pendant que vous donnez vos explications, vous devez voir la réaction euh, des personnes pour voir si elles comprennent ce que vous dites. Et ensuite, vous devez repersonnaliser votre explication sur cette base. C'est très important. On passe à la question suivante. Quelles sont les différentes variations possibles des pitches qu'il faut préparer pour les investisseurs Et comment est-ce que ces choses-là varient en fonction du public Genesh, c'est un aspect important. Par exemple, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un congrès. Et vous avez une minute. Vous avez votre pitch ascenseur à donner. La le facteur quand, temps est peut-être donc le premier paramètre. Ensuite, admettons que vous avez une réunion courte. Il y a différents niveaux possibles, au niveau des investisseurs, par exemple. Vous allez généralement euh, vous trouver face à des analystes, à moins que vous ayez euh, un contact particulier. Le premier objectif est de les convaincre et de faire en sorte qu'ils disent oui. On a déjà parlé du processus du pitch. Vous devez vraiment toucher à tous les points essentiels. Il faut faire en sorte que votre solution soit facile à défendre. Est-ce qu'il y a une validation de la solution et vous avez des points clés à mettre en avant. Ensuite, vous avez le pitch un peu plus long. Généralement, c'est avec les partenaires et les groupes d'investisseurs. l'interaction est un petit peu plus longue. Parfois, cela peut durer une heure et demie, deux heures. Vous devez préparer un pitch de 45 minutes à une heure. Vous devez être disposé à le faire. Vous devez connaître toutes les, euh, tous les aspects économiques et financiers. Vous devez pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, en fait, c'est la quantité de temps escompté qui compte. Vous devez être disposé à présenter, qu'il s'agisse de 30 secondes ou d'une heure. Et chacune des présentations doit être structurée d'une manière un petit peu différente. Michel, souhaitez-vous ajouter d'autres paramètres, paramètres qui doivent être utilisés pour la préparation des différents pitchs Oui, d'autres paramètres. Au-delà, le facteur temps qui est imparti à la présentation, par exemple, se concentrer sur par exemple, un aperçu. Donc ça, c'est l'aperçu à 360 degrés de la société. Ensuite, il y a des pitchs qui sont plus concentrés sur l'aspect commercial, l'aspect marketing, euh, l'aspect commercialisation et autres. Et peut-être que vous avez un troisième pitch qui est beaucoup plus technique de par sa nature, qui s'adresse... Euh, qui abordent les différents aspects technologiques et leur fonctionnement et pourquoi cela est unique en son genre, pourquoi c'est mieux, plus rapide qu'une autre solution qui existe déjà sur le marché. Il s'agit là de paramètres que je peux prendre en compte pour différents pitchs. Dernièrement, Janesh a bien expliqué les choses vous pouvez avoir une séance de questions-réponses qui peut aller de 5 minutes à 50 minutes. Vous ne saurez jamais le type de questions qui vous seront posées. Mon orientation sur les questions-réponses, c'est de passer du temps avec votre équipe à écrire les, réponses, les, pardon, les questions qu'on est susceptible de vous poser et les réponses que vous souhaitez donner à ces questions et également de faire la transition d'une question à une réponse que vous voulez véritablement donner. La préparation pour la séance des questions-réponses, c'est quelque chose de très important. Et j'ai vu euh, beaucoup de sociétés qui font très bien leur pitch, mais qui échouent au moment des questions-réponses parce qu'il y a eu un manque de préparation ou parce que euh, certaines questions n'avaient pas été anticipées et l'équipe n'était pas préparée à y répondre. Intéressant, très, très utile. Oui, un autre point. Un autre pitch. Pour les investisseurs, parfois, vous allez en réunion, vous vous attendez à parler pendant 30 minutes, mais parfois, euh, la séance questions-réponses dure longtemps. C'est la grande priorité ici. Le moment où vous commencez à répondre aux questions, c'est très bien, c'est une conversation qui a généralement lieu la quatrième ou cinquième fois. Pour ce qui est de la présentation à proprement parler, une autre question. Est-ce que vous recommandez le recours à une présentation audiovisuelle pour un pitch de cinq minutes et quelle serait la meilleure manière d'y avoir recours dans le cadre d'un pitch dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'une présentation de cinq minutes, c'est très court. Cela peut passer très vite. Et le fait d'abdiquer vos responsabilités en tant que communicateur en montrant des vidéos ou des clips audio, ce n'est pas forcément la meilleure manière que de démarrer une présentation auprès d'investisseurs parce que les investisseurs veulent vous entendre, vous comprendre, veulent euh, savoir comment vous vous exprimez parce que l'investissement, euh, c'est l'investissement dans votre équipe. Je vous recommande donc de ne pas utiliser de support audiovisuel, particulièrement lors de la première présentation. Intéressant, Jeanesh Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus Je suis tout à fait d'accord. La première réaction, quand j'ai entendu la question, c'est ma... Euh, non, de, de quoi il parle Moi, je n'ai pas de support audiovisuel. C'est vous, la présentation. Une vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez montrer après si vous avez le temps. Ou alors que vous donnez aux investisseurs qui pourront regarder plus tard. C'est une performance, une représentation. Vous devez vous exprimer. Alors, donc, l'audiovisuel euh, empiète sur votre possibilité de faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire présenter le fondateur en tant que personne ou l'équipe euh, comme une entité qui est digne de confiance. On revient aux questions. Le groupe de Tech Buzz Hub à Kampala en Ouganda nous demande à quel stade du développement est-ce qu'une start-up est prête à faire un pitch auprès d'investisseurs potentiels Toujours, nous dit Janesh. Et tous les jours, dit Michel, allez-y. Genesh dit, beaucoup d'investisseurs me disent que le meilleur moment de leur parler, c'est quand vous n'avez pas besoin d'argent, parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir. Dans le pire des cas, vous allez recevoir un, tour, un retour d'information si vous ne recevez pas d'argent. Des entrepreneurs m'ont déjà dit que si je peux avoir ce gros contrat, le mois prochain, je n'ai pas besoin de lever d'autres capitaux. J'ai dit, mais non, c'est là le meilleur moment de lever des capitaux parce que vous êtes très attrayant, vous venez d'avoir un très bon contrat et vous ne savez jamais ce que l'avenir peut vous réserver et vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez besoin d'argent. Donc je recommande toujours euh, de faire des pitchs dès le début. Vous devez vous exercer dès le début avec vos cofondateurs. Vous devez travailler sur les pitchs, les présentations entre vous avec des amis. Ensuite, vous devez commencer à travailler avec les investisseurs avec lesquels vous comptez avoir une relation sur la durée. Tout en... En améliorant la valeur de votre société et euh, en vous préparant au prochain cycle de levée de fonds. Alors oui, le pitch, c'est toujours, il faut toujours euh, s'entraîner, se, toujours trouver des possibilités de faire les pitchs. Une autre question, existe-t-il un format ou une liste de contrôle qu'on peut utiliser pour créer un document, par exemple un PowerPoint ou une présentation qui peut euh, soutenir votre pitch On a passé les, en revue les dix points clés d'un pitch de cinq minutes et nous venons de le faire. Donc, il s'agit là de la structure de base, du squelette, de la constitution d'un pitch. Vous pouvez créer un PowerPoint, mais je me rends compte que la plupart du temps, c'est utilisé comme guide qui oriente. Leur récit, mais j'ai également vu des entrepreneurs qui arrivent à présenter sans PowerPoint. C'est un plus grand défi, certes, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé également. Le format à 10 points dont on a parlé précédemment, c'est un bon format de départ sur le plan structurel. Jenesh, est-ce qu'il y a des détails particuliers que vous souhaitez ajouter à la structure de la présentation? Pas vraiment, comme Michel l'a expliqué. Tout cela est très complet. Il s'agit des points clés sur lesquels il faut se concentrer. Michel Samuel nous pose la question suivante. Pour ce qui est des entreprises sociales, est-ce que les pitchs sont différents par rapport aux pitchs des, euh, des organismes ou des sociétés à but lucratif? Eh bien, tout dépend, en, tout dépend encore une fois du public. Tout dépend... Il y a des investisseurs euh, qui veulent pas uniquement euh, connaître les aspects financiers, mais l'aspect social. C'est ce qu'on appelle des investisseurs d'impact. Ils veulent faire en sorte que leur financement ait un impact. Donc en fonction de la personne avec qui vous euh, présentez votre pitch, à qui, eh bien, les choses varient. Alors deux choses à souligner tout d'abord. Si votre entreprise est une entreprise sociale, cela doit découler de la conversation. Vous pouvez expliquer que vous allez donner 1% de vos revenus, par exemple. Quand vous parlez de l'aspect social aux investisseurs, vous devez souligner l'aspect social. Vous devez raconter des histoires, euh, donner des exemples de la nature sociale du problème que vous allez résoudre. Pour que les investisseurs puissent juger de votre solution, Ils vont peut-être utiliser comme mesure de jugement le nombre de personnes sur lesquelles vous allez avoir impact. Ces investisseurs d'impact restent des investisseurs. Donc votre pitch doit quand même être bon. Alors, la proposition de valeur dans le pitch va varier en fonction du public auquel vous vous, vous adressez. On passe à la question suivante. Le groupe à l'ambassade de Monde-Revient nous demande le pour et le contre de la présentation du même pitch à plusieurs investisseurs. Michel, vous avez la parole. Oui, bien, je pense que, avec les investisseurs dans la Silicon Valley, ils se parlent, ils se connaissent. Donc, ils savent quand un entrepreneur se rend à divers endroits. C'est pour ça qu'on dit que les investisseurs ont déjà tout vu et tout entendu, mais le défi devient véritablement d'être très concentré, de trouver des investisseurs qualifiés qui correspondent bien à votre secteur et à votre niveau de maturité ou de croissance. Si vous choisissez cette option, c'est-à-dire de trouver des investisseurs très qualifiés, eh bien, le nombre d'investisseurs potentiels est beaucoup plus faible que si vous alliez voir tous les investisseurs possibles et imaginables. Bien entendu, il faut trouver l'investisseur qui convienne le mieux à votre organisation et il existe différents les investisseurs susceptibles d'investir dans votre secteur, donc il faut que vous soyez très concentrés sur les investisseurs qui vont conviennent le mieux et euh, sur le moment auquel vous devez vous adresser à eux. Il n'est pas habituel que les investisseurs se parlent entre eux pour ça, euh, donc ils se rendent compte que la société A euh, s'est adressée à eux. Euh, et donc faites attention. Si on vous êtes présenté à un investisseur par un autre fondateur, cela vous aide en ce qui concerne le processus de qualification. Cela vous aide également en assurant que vous, avez, vous ayez un investisseur attentif et intéressé qui souhaite vous écouter. Une question qui nous vient sur Twitter également. Comment est-ce que vous définissez la recette secrète de la société tout en protégeant votre avantage compétitif. Comment est-ce que vous pouvez communiquer ça de manière correcte? C'est une question de résultat. Si votre produit est meilleur, vous obtenez une validation la conception en elle-même ne, ne suffit pas, donc il faut une validation. Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez communiquer la, re, la recette secrète sans pour autant la donner Eh bien, si vous savez résoudre le problème, si vous arrivez à sensibiliser vos investisseurs, encore une fois, il faut bien connaître le public. Donc, vous montrez comment vous pouvez résoudre le problème et vous pouvez montrer comment cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails de votre propriété intellectuelle. Vous pouvez rester à un niveau supérieur, pour ainsi dire, sans rentrer dans le détail. C'est le cas, par exemple, avec notre modèle. On parle du fait que nous utilisons certains paramètres. Mais on ne rentre pas dans les détails, par exemple les chiffres des paramètres ou les techniques qui sont utilisées pour la modélisation. L'interprète s'excuse, la connexion avec Genesh est très mauvaise. Nous n'entendons pas ce qu'il dit. Question suivante. Au Centre Binational du Nicaragua, on nous pose la question suivante. Est-il possible d'atteindre les clients et d'autres investisseurs potentiels Outre le pitch dans mon pays, il n'y a pas d'investisseurs anges ou de pratiques de pitching. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cela? Le fait de créer un réseau, eh bien, c'est un processus continu sur la durée pour les entrepreneurs. Et l'entretien de ce réseau, c'est tout aussi important. Alors comment est-ce que vous restez en contact avec les gens de manière régulière? Le fait de montrer un élan, un rythme de croissance, tout cela peut se faire par le biais de communications courtes avec votre réseau et cela peut se faire par le biais de courriers électroniques rapides avec deux ou trois paragraphes qui montrent qu'au trimestre dernier vous étiez là et maintenant vous êtes à ce niveau plus haut ce semestre-ci. C'est une manière de rester en contact avec les gens, de leur montrer l'élan que vous en, êtes en train d'accumuler et euh, comme ça, vous restez dans leurs esprits. Vous pouvez également avoir des gens qui vous félicitent en retour d'information et qui euh, disent, oui, j'aimerais bien travailler avec vous, j'aimerais bien faire du mentorat avec vous ou vous mettre en relation avec quelqu'un que je connais. Donc, des communications régulières de mise à jour sont une bonne idée. Une, une autre idée, où euh, l'investissement euh, tel qu'on le connaît ici n'est pas aussi euh, prominent. prominent. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, tout constitue un pitch, même par exemple un courrier électronique. Quand il n'y a pas de réseau défini, d'investisseurs... La question, c'est euh, donc est -ce que, comment est-ce qu'on trouve des investisseurs Eh bien, oui, le réseautage. Et aussi de susciter l'intérêt. Et ça, c'est formidable. Vous devez montrer ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous pouvez appeler les journaux et leur dire ce que vous avez fait pour faire en sorte que vous soyez dans la presse. Vous pouvez utiliser d'autres médias pour publier des choses qui puissent susciter un intérêt par la suite. Une fois que l'intérêt existe, vous pouvez passer au pitch. Merci, Jenesh. Il y a plusieurs façons, donc, de faire un pitch et il y a plusieurs publics et il y a plusieurs manières d'y procéder. Merci à tous les deux d'avoir éclairci certains de ces points. Marques Del Valle de El Salvador nous pose la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez obtenir une deuxième réunion lors de la première réunion et comment est-ce que vous réalisez le suivi avec un investisseur ou un client? Eh bien, je pense qu'à la fin de la première réunion, vous avez la possibilité de résumer ce dont vous avez parlé à l'instant et de demander à l'investisseur, par exemple, s'il intéressait, ou s'il a d'autres questions d'abord, et s'il souhaite euh, prévoir une réunion, une deuxième réunion. En gros, il faut que vous demandiez une deuxième réunion. C'est très important. La deuxième chose, c'est une fois que vous avez euh, terminé cette réunion, vous devez envoyer un mail de suivi en soulignant les points clés qui ont été discutés et confirmer la date et l'heure d'une prochaine réunion. Il incombe à l'entrepreneur, au fondateur de la société, de demander des réunions suivantes. Les investisseurs aiment bien réfléchir, euh, se demander s'ils souhaitent continuer la conversation avec la société. Il se peut que ces investisseurs vous réfèrent à d'autres personnes au sein de leur organisation à, à eux, mais c'est vraiment la responsabilité du fondateur que de demander une deuxième réunion. Il faut tout simplement poser la question. Et euh, c'est euh, un aspect très important du processus. Donc il faut s'affirmer, euh, mais de manière adéquate. Merci, Michel. Il nous reste euh, le, suffisamment de temps pour une question de plus. L'ambassade de mont nous dit Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux personnes qui sont timides ou qui euh, n'aiment pas s'exprimer en public pour que le pitch soit euh, couronné de succès C'est un conseil que je donne souvent. Essayez de vous entraîner devant un miroir. Vous pouvez visualiser vos réactions. C'est un feedback instantané. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entraîner avec des amis et avec des membres de ma famille. Les, vos parents, vos frères et sœurs n'ont aucun problème. Ils peuvent euh, se moquer de vous sans aucun souci. Et dans la mesure du possible, si vous avez des amis, dans la même communauté que vous ciblez, clients, investisseurs, partenaires ou autres, eh bien, c'est une autre possibilité d'entraînement parce que là, le retour de la formation peut être très bon. Ou alors, des personnes âgées, des personnes euh, avec plus d'expérience, tout cela peut être utile pour que vous puissiez obtenir des conseils. Merci, Génèche. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner, Michel? Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est la seule manière de s'améliorer. Oui, c'est un très bon conseil. Eh bien, le temps imparti touche à sa fin et je remercie les deux membres de notre panel d'être à notre côté, à nos côtés, pardon, et je vous demande s'il y a des points essentiels que vous souhaiterez que l'on retire des présentations de la conversation d'aujourd'hui. Michel, je vous passe la parole. Tout le monde peut être orateur. C'est quelque chose que l'on peut apprendre à faire et nous avons tous le potentiel de le faire. Merci, Michel. jenesh est-ce que vous avez des points essentiels à soulever? Oui. Il faut bien connaître son public. C'est la chose essentielle. Merci, Janesh. Merci, Michel. Merci à tous les deux et merci à tous les participants qui nous ont regardés aujourd'hui, particulièrement les hôtes des euh, groupes qui nous rejoignent de par le monde. Merci d'avoir rassemblé les entrepreneurs pour participer à cette conversation. Nous avions donc des participants à l'ambassade de Quito, à l'Université de San Francisco, au, au, à l'espace américain euh, du Nicaragua, le réseau des jeunes pour la réforme à Monrovia, euh, l'espace américain à Medellin, El Centro Cultural euh, à Nicaragua, l'Institut Guatémaltèque Américain à Guatemala, l'Espace Américain à Lusaka en Zambie, l'Espace Américain en, en Zambie, pardon, le Utec Venture à Lima au Pérou, Baku à American Center en Azerbaïdjan, El Spass en Tunisie, Beritech à Beyrouth au Liban, Innovation Village Kampala en Ouganda, iHub en Égypte et Oasis 500 en Jordanie. Continuez à nous envoyer des questions avec Twitter, hashtag GIST Tech Connect, et dans l'espace de conversation, les membres du panel resteront à nos côtés pour répondre aux questions par écrit dans les minutes qui viennent. Merci encore d'avoir été de notre. Au revoir.